Et aujourd'hui, euh, je suis avec le procureur Stony et la greffière monsieur le Caprice. Bonjour Monsieur le juge. Voilà, euh, on va faire. Vous allez nous présenter la carte d'identité de l'accusé. Oui. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Alors nom et prénom à l'état civil, s'il vous plaît. Séné et Ouman Carmel. Lieu de naissance. Séné à Bunguanou. Lieu d'habitation. J'habite à Bobo. Situation maritale Je ne suis pas marié. Des enfants J'ai une fille. Célibataire Oui. Ok. Euh, profession Je suis cordonnier. Cordonnier Oui. Ok. Vendée... Ça ira pour moi Cordonnier, vendeur des Garba. Faites plusieurs choses Oui. Je touche à tout. Mais c'est la cordonnerie et puis je vends Garba. D'accord. Et puis bientôt je vais faire un effort pour faire un magasin de savon que j'y vois. C'est tout. C'est déjà pas mal. Ça, Ça sera tout pour moi, monsieur le juge. J'en profite pour euh, rappeler à nos auditeurs que d'ici quelques instants, ils pourront appeler au 27 225 08 200, 27 225 08 200 pour accuser ou défendre. Et qu'ils pu... ils peuvent aussi nous suivre sur le direct de la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. D'accord. Euh, monsieur l'accusé, vous allez lever la main droite et jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Merci. Monsieur le procureur Monsieur le juge Quels sont les chefs d'accusation euh, Nous avons trois chefs d'accusation. On va commencer tout de suite euh, par euh, le début. Euh, bonjour monsieur Séni moi Je bonjour. pense qu'il y, y, y a un bruit Est-ce que vous pouvez insonoriser le téléphone Mettre sous est, silence C'est préférable. Vous l'éteignez c'est mieux, d'accord euh, On sait que vous, euh, vous étiez euh, un ancien migrant Vous êtes un ancien migrant Oui, je un, suis un, ancien, migra un migrant. ancien migrant Un ancien migrant Un oui. ancien migrant, Il n'y a pas longtemps que vous êtes rentré en Côte d'Ivoire Je suis rentré le 13 avril 2017 ah, mais c'est quand même un peu longtemps. Oui. 2017. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à, à tenter l'aventure de, de l'immigration la, clandestine, je veux dire Bon, aujourd'hui, quand je vois, c'est de mon retour, j'ai commencé à faire les vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, quand je vois des personnes mmh. qui... Excusez-moi. Oui voilà, vous, vous votre téléphone. Aujourd'hui, quand je vois des personnes qui sont peut-être dans les pays Maghreb qui disent que non, c'est parce que ça ne va pas au pays, raison pour laquelle on sort, moi, je vois que ça chiffre. Étant un homme qui a été une fois sur la route, prenons la vie de bon côté. Ce que les gens cachent, il faut qu'on dise la vérité. Nous sommes envieux. C'est tout. Donc vous, vous étiez envieux, c'est pour ça que vous êtes Parce que vieux. je voulais, coûte à coûte, réussir dans le football. Est-ce que vous êtes un joueur... Ouais, j'ai été à l'équipe nationale Cadet en 2012, en 2012, je crois, avec Kouni Tchèkbe. Vous jouez quel poste Je suis un, je suis un avant centre ah, Vous avez marqué combien de buts là-bas Là-bas, le jour où on faisait test, on était 280 joueurs mmh. à Benjavis sur le terrain de CIU. Mmh. J'étais le dernier joueur à avoir rentré sur le terrain, mais j'ai marqué. J'ai joué seulement que 5 minutes de test, on était... 283 ou bien combien, mais ils ont pris 23 joueurs qui ont été retenus. Ils étaient parmi les 23 joueurs. Donc, vous êtes un bon footballeur. Bon, mais actuellement, je ne peux pas... Je peux donc vous étiez pas. Un, bon, un bon footballeur. Je, oui, je suis. Et donc, c'est ce qui vous a fait partir à l'aventure. C'est ce qui m'a fait partir à l'aventure. D'accord, oui. Continuez dans votre récit. Donc, oh, on veut tout écoute aller en Europe et on dit souvent que c'est parce que ça ne va pas au pays, raison pour laquelle on veut partir. Maintenant, pour que une personne, pour que le témoignage passe, pour que les gens doivent sa savoir la vérité, la réalité, les personnes qui disent que c'est parce que ça ne va pas au pays à cause de son sort, posez-les la question vous sortez avec quoi On ne va pas à l'aventure avec cailloux, on va avec de l'argent. Et ce sont les grosses sommes. Mais. Quand vous vous partiez, vous aviez combien 950 000. C'est un gros, gros somme Voilà, il faut 000. Oui. Ah oui. Puis ah 9, 900, et puis je vous dis que peut-être les personnes que je connais, je peux dire que ma somme, elle est petite, parce que des gens m'appellent pour dire, mm -hmm. j'avais mon magasin, j'avais un salon de coiffure, on m'a blagué, je suis arrivé ici, ils ont pris mon argent, on ne veut pas me faire voyager. Tout ça là, c'est rempli dans une inbox ici. D'accord, donc vous, avec 950 000, vous décidez de partir à l'aventure. Je décide comme ça de partir à l'aventure, traverser l'eau pour aller jouer. Pour aller jouer Oui, oui. Et, et, et, et, et, et comment vous faites pour arriver en Libye, puisque c'est là-bas que vous étiez Bon, quand c'est mon oncle qui m'a expliqué le réseau que s'il si veut partir en Europe, il veut passer par la Libye. Donc quand il m'a dit, il m'a dit ça un samedi, si je ne me trompe pas, un samedi. Mmh. Le même samedi, je n'ai pas dit à mes parents quand je partais. J'ai pris mon sac, il l'ai suivi, on est passé par à ben À Bengrou, j'ai croisé un jeune qui devait partir aussi. Donc, chez moi, lui qui va nous faire partir là, c'est nous tous, on va emprunter le chemin. C'est à Bengrou, j'ai remis l'argent à mon oncle et mon oncle a donné cet argent au coxeur. C'est-à-dire, lui que tu payes l'argent dans sa main en Côte d'Ivoire, oui. il bouge pas toi. C'est à cause de ça, il dit la sensibilisation ne passe pas parce que les personnes qui ont des ONG ne connaissent pas la réalité, le vrai problème. Ils ne bougent pas et toi. C'est comme ça Yermine, l'agent mon, mon oncle. a donné au monsieur. Mm -hmm. Et le monsieur a enlevé le transport qui quitte Côte d'Ivoire jusqu'à Niame. Mm -hmm. Et quand tu vas arriver à Niame, tu as toujours ta pièce d'identité sur toi. C'est des Nyame là. Il va t'envoyer un RIA. Ou bien Ouais, c'est million, tu vas retirer pour payer ton transport de Niame. Jusqu'à Algadez. Arrivé à Algadez, il ne te remet plus l'argent. C'est-à-dire si tu as payé même 2 millions, 1 million, 900 000 pour aller jusqu'en Italie. là. Lui, ne te donne plus l'argent. Il cause avec le coqseur qui Algadez. est Algadez. C'est-à-dire ça, chez le coqseur qui est c'est lui, va donner l'argent. Algadez, c'est quel pays Algadez, c'est la Niger. dernière ville de Niger. Du Quand Niger? tu arrives, mmh. tu vas traverser Niger. Mmh. Et le coqseur, c'est au coxeur de te mettre dans picote. Les 4-4, vous oui. pouvez être 30, 30 derrière. 30 derrière. Mm -hmm. Pour traverser le désert, mm -hmm. pour te faire partie. Mais souvent même le coxer mm -hmm. qui est en Côte d'Ivoire ne connaît pas le coxer qui est à Algadez. Mais comment il communique Moi-même, aujourd'hui, je me pose la question. Le réseau est tellement fort. Mm -hmm. Le réseau est tellement fort. Il y a la complicité dedans. Il ne connaît pas. La première personne qui s'est installée là-bas. C'est la première personne que le coxer connaît. Mais le, au fur et à mesure qu'on fait échange, il y a un lien qui tisse. C'est-à-dire que mon entreprise Trace FM est ici. On installe au Trace FM, peut-être à Niamey partout. C'est comme ça les gars communiquent. ils oui. sont des branches. Ce sont des branches. Donc, mmh. arrivée, moi, arrivé à Algadez, j'ai fait prison, point, puis point, non. je c'est parce qu'il qui a fait cela, j'ai fait ma première prison. Et puis c'est un Malien qui venait retirer les gens et le Mali a eu pitié de moi, il m'a fait sortir de la prison. Je n'ai rien fait. Maintenant, quand il m'a fait sortir de la prison, mm -hmm. on, on va continuer sur, euh, comment on appelle, oh, ben Gadron, première ville. D'accord. Gadron. On va, on va, ça, c'est arrivé on en Libye. A, on a quitté Algadez, on est à Gadron. On s'en va, va en Libye. On est à Gadron, c'est ça Gadron. On a quitté Algadez, oui. on va traverser le désert. D'accord. On reste là, on revient tout de suite. On va Après boire de l'eau. La... Parce que ah. le désert pour traverser, c'est dur. C'est pas facile. Donc, on va boire de l'eau dans on la pub. Voilà. Et puis, on va revenir. Voilà. On m'appelle au téléphone. On me dit où tu es. Mais arrêtez de mentir au téléphone. Non, non, attendez, attendez. C'est pas moi qui ai créé affaire de cuir dans le pays là. Il y a déjà gagné mon propre maison. Ils mm -hmm. ont déjà cherché mon propre maison, mm -hmm. mon propre tassoir. il dort bien. Mm -hmm. Il mangeait bien. Il y a congélateur, il mm -hmm. y a frigolation. Non, non, non, il y avait, non, il m'a pas encore. Encore ah, un moment y avait, tu te couches Non, non, non, il y avait envie de le voir. Après, Après il voilà, voilà, y, y avait 98. envie de le voir. Il me disent que quoi Si il me un bonjour. Mais voilà. je réponds. Oui, ah, mais, vois, mais, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais, mais baoulé, c'est une grande langue. Oui, mais ouais. après, on va pas parler d'une émission en français en baoulé. C'est ah, pas nouvelle du soir. Oui. Tu vois, donc euh... Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Dibo Cravate.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 Il avait envie de le voir. Après, il voilà, y avait 98. envie de le voir. Mm -hmm. Et me dis que quoi C'est me mm gens -hmm. un bonjour. Voilà. Oui, je réponds. Oui, tu mais, vois, quand, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé, baoulé, c'est une grande langue. Hein. Oui, mais oh. après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. C'est ah, pas tu vois, nouvelle je... du soir. Okay. Tu vois. Donc, euh... elle était accusée de séparer les couples.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 N'est jamais déclaré totalement classé. Dans accusé, levez-vous. Accusé, accusé levez-vous levez sur Trace FM. Monsieur le procureur, Monsieur le juge, vous avez la parole. Merci Monsieur le juge. Euh, je pense que la greffière qui, qui veut. Je, je fais un petit point. D'accord. Euh, du coup, on était en train de parler de son statut d'ancien migrant. Euh, il nous expliquait qu'il a qu'il est revenu en Côte d'Ivoire en avril 2017. Euh, que C'est à son retour qu'il a commencé à faire des vidéos sur les réseaux euh, parce qu'il avait beaucoup de messages justement de gens qui, qui rêvaient euh, de, de partir, de tenter de l'aventure, euh, euh, de partir à l'extérieur. Et il disait qu'il fallait leur dire la vérité. Il nous expliquait que lui était parti parce qu'il rêvait de devenir footballeur, euh, mais que pour partir... Enfin, Souvent les gens prennent l'excuse que ça ne va pas ici Mais que pour partir il faut quand même euh, Beaucoup d'argent ou pas mal d'argent euh, Que lui quand il est parti il avait 950 000 et que c'est un de ses oncles euh, qui lui a proposé de partir et qui l'a aidé à partir. Euh, il nous expliquait un petit peu tout son périple euh, et il nous a fait savoir qu'il avait été emprisonné une première fois à Algadez euh, et que c'est un Malien qui avait, qui avait eu un peu pitié de lui et qui l'a fait sortir de là-bas. Donc on en était là et euh, il s'apprêtait à nous expliquer euh, la traversée du désert. Euh, J'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent appeler au 27 225 08 200 27 225 08 200 pour accuser ou défendre Seni Kramba euh, et qu'ils peuvent nous suivre aussi sur le direct de la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire et n'hésitez pas à partager le direct. Voilà. Merci. Euh, oui, je, alors... Je voudrais, oui, je voudrais je... rappeler nos mmh. auditeurs que... Euh, Monsieur le procureur va prendre la parole pour continuer le procès. <rire> <parce> que... <rire> Comme le procureur est trop concentré. Non, non, mais. Et surtout, je... et surtout nous sommes encore au premier chef, chef d'accusation. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous n'avez encore rien raté. Oui, ce n'est même pas un chef d'accusation, c'est plus une mise au point, je pense, sur le parcours de, de notre accusé. Voilà, donc, euh, vous êtes euh, dans le désert. Oui, des Gadron, on va traverser le désert. Et dans le désert, on, peut nous, mettre, on nous mettait 30 dans picote pour traverser. On prend l'eau, deux bidons d'eau de euh, 5 litres et puis gari avec lait. Plus sucre pour traverser le désert. Jusqu'en Libye. Jusqu'en Libye. ça gonfle bien dans le ventre. Tu, au fait, aujourd'hui, il faut qu'on dise aux gens... Vous avez passé combien de jours de algadès en Libye Moi, j'ai fait 8 jours. On a fait 8 jours. 8 jours dans le désert. Dans le désert. D'autres mmh. même font une semaine. D'autres même se paient sur le désert. Arrivé à Gadron, un petit village de 4 km de Gadron, là encore, on a été vendu. Vous avez été vendu On a été vendu. Mmh. Lui qui nous a envoyé à Gadron, il nous a donné ça à son, il nous a donné à son frère comme marchandise. Là, il nous garde. Maintenant, tant que nous, on n'appelle pas le coqseur qui est à Gadron pour que le coxeur cause avec l'arabe qui est là on ne peut pas avoir la vie sauf, so, so. on va rester là. Mm -hmm. oh, lui qui nous a vendu là-bas, là, c'est un noir. C'est un noir parce que la première étape quand on quitte au Niger, là le chauffeur, c'est notre frère noir. Il préfère taire sa nationalité. Mm -hmm. Mais arrivé là-bas, comme les gars se connaissent dans le, dans le trafic, mm -hmm. il nous a donné maintenant à un arabe, mm -hmm. une, petite, une petite ville non loin de Gadron. Là, on a fait trois, trois jours et puis on a fait des fois, on a vu un noir qui passait Il y avait nos frères noirs qui sont là, les Sénégalais, les autres nationalités qui étaient là-bas. C'est ça, on les approchait, on dit, ah, il, il dit, attendez-vous, on vous a vendu comme ça. Tant que vous n'appelez pas le coqseur qui a à Gadron, vous n'allez pas quitter ici. Et c'est comme ça, ils nous ont donné le téléphone et puis on a appelé le coqseur qui a à Gadron. Et ils sont venus nous chercher. Il a, il a causé avec l'Arabe. L'Arabe nous a pris dans sa voiture pour aller jusqu'à dans foyer ivoirien Gadron. Mm -hmm. arrivé là-là. Il a donné, je crois bien que 500 dinars pour nous récupérer. Ça fait combien en français, ça Bon, au temps de, du président, c'était un dinar était à 450, mais je ne connais pas. Okay. Il a remis 500. En Libye, tu as 500 dinars, tu as un million. Donc, il a donné 500 dinars à l'arabe pour qu'on nous récupère. Donc, j'ai travaillé, Puisque mon argent était gâté derrière mon oque, Mon oque même a déjà bouffé mon argent. Mm -hmm. Donc, j'ai travaillé à Gadron chez un arabe. Travailler dur chez lui. Dans les pays, il y a les personnes qui sont méchantes, il y a les personnes qui sont gentilles. Lui, il ne voulait même pas que je bouge chez lui. J'ai travaillé là. C'est là-bas même que j'ai appris à conduire voiture. J'ai travaillé là. Il faisait tout là. J'essuyais la maison, j'arrosais okay. simplement le sable. Okay. Tu, tu, tu as travaillé. Mais à quel moment, je veux dire, tu t'es rendu compte que tu ne peux plus traverser pour aller en Europe et que tu avais voulu retourner Comme on n'a pas tout le temps. On va essayer de. Oui, on va sauter. Directement. On va ouais. sauter de mmh. Saba. J'ai fait prison, les prisons, prison, prison. prison. Mmh. Mmh. Je suis arrivé à Benoali, prison, prison. On nous a pris. On est sorti, on nous a pris. nous envoyé à Tripoli pour aller traverser. Moi, j'ai tenté sur l'eau le 2 janvier. Donc, c'est par l'eau que. voilà, On, on traverse. Voilà. Le 2 janvier de quelle année 2 janvier 2017. 2017, d'accord. Et j'ai tenté mmh. sur l'eau. Mmh. Les gens nous disent que quand tu payes telle somme, on te met dans un bon bateau. Ben c'est faux, c'est les bateaux gonflables. Et puis les bateaux gonflables, là, ils n'ont qu'à très bien expliquer. Quand tu es en face de la réalité, tu ne peux plus te retourner. En Libye, même quand tu arrives au bord de l'eau, tu décides de te retourner ils vont t'évanouir. Ils vont te tuer. On peut t'en sommer un bois. Il n'y ah, a là. pas de retour. Il n'y a pas de retour quand tu es au bord de l'eau. Ok. Donc là, souvent, même, c'est les bâches des cérémonies. Tu vois bien qu'ils ont collé bâches là. Mmh. Ça n'a rien pour coller, coller, comment il colle Et puis les gaz qu'on met dans les frigos, dans les congélateurs, c'est les mêmes gaz-là qu'on met dedans. Et puis ils vont vous faire traverser pour pomper. Ils vont vous faire traverser. Bon, on était 168. Nous sommes restés 6 vivants. 168 168, 168. 164, personnes sont 164 personnes sont décédées. 164 personnes sont décédées. C'est ça l'enregistre du juge. Et quand, ça. Et quand ça. souvent ça. je parle... Non, non, ça va, ça. 168, ils sont restés ils 4. Sont 6. Nous sommes restés 6 vivants. Il 162 personnes. 162 sont décédées. Bon, mm -hmm. sans compter, puisqu'on ne peut pas. Si on doit compter femmes enceintes dedans, là, on dépasse. Oui. Avec Bébé qui est de on dépasse. Quand tu parles, les gens disent que tu as trop exagéré. Moi, je connais une personne, même s'il sort devant moi aujourd'hui, je peux le reconnaître sur 1000 personnes. Un Malien, ils sont partis, ils sont revenus, seul vivant. C'est lui qui est venu nous dire que partout là, partout, là est resté. Quand moi, il était sorti sur l'eau. Je connais des personnes qui ont fait au moins une semaine sur le son donc, perdu. Donc, quand c est, c est, le bateau s'est gâté et tout le monde était à l'eau, vous avez nagé pour revenir. Deux, non, non, c'est deux côtés. Euh, le côté gonflable à ces deux côtés. Okay. Mm -hmm. Nous, nos côtés où je suis resté là, ce n'était pas PC. Okay. On s'est accroché même pendant quatre jours. Okay. Sans quatre manger. jours accroché. à l'eau. Si tu vois, les photos que souvent je pose. Le bon n'a pas menti. Les photos que je pose. Et les photos que je poste quand ils regardent j'ai grossi souvent ils portent les photos où j'ai porté à vivre vers cette déchirée. j'avais grossi sans manger il y a des gens qui font une semaine et puis on vient les chercher mais quand tu parles on dit non on les a pas mis dans bon bateau il n'a pas payé bon mais c'est ni vous êtes euh, dans l'eau pendant quatre jours pendant quatre jours sans manger boire. sans boire comment vous trouvez la force pour vous accrocher encore tout c'est dieu tout c'est dieu parce que quand je suis sorti j'ai trouvé que pour moi c'est grave il y a d'autres que je connais qui ont fait une semaine Quand on vous lance, c'est pour prendre les petits Bon, les croissants Avec quelques laits qui derrière vous mais il y a d'autres là, tu ne peux pas moi J'étais sur l'eau Mais dans l'eau, l'eau est salée Il euh, y a des séquelles euh, qui peuvent euh, surgir Est-ce que euh, le pied, il y avait des choses Parce que, mais bien, Je e suis sorti avec Quand tu me regardes, même si on me donne On te, on te dit, prends nid, tu ne vas pas le prendre Il n'y a pas ma soie ici on te dit, prends ce nid, tu ne vas pas le prendre. Je suis sorti avec, même quand j'ai fait, je suis sorti quelque temps après, mon corps était gâté. Il dit bien, mon corps était gâté. Et vous aviez des choses sur la peau Les, les tâches. Même quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, si je, à ce temps, je pouvais faire vidéo. J'allais même faire vidéo. Tout mon corps était gâté. Tout mon corps était gâté. Gal partout. Et qui gâté. vous récupère Qui vous sauve ce, Nous c'est quelqu'un qui fait la pêche qui nous a vus. Mais il nous a dépassés. Ok. Quand il nous a dépassé, il y a un gros, un gros truc au avion. Mm -hmm. Vous voyez l'avion des militaires là. Mm -hmm. Et même ils savent qu'ils ont lancé les gens sur l'eau. Mm -hmm. Donc ils circulent. C'est ça, ils nous ont vu. Et puis ils nous ont pris dans... Quand ils sont venus nous repêcher, ils nous ont pris dans... Bon, je ne sais pas qu'on on appelle ça, les yachts ou bien quoi. Ce que Claire Bailly a pris pour tourner le clip, vas-y là. Mm -hmm. C'est ça, ils nous ont repêché, nous les quatre, pour faire sortir. Mm -hmm. Donc quand on est sorti, on nous envoie à la police. Ils nous ont donné les candidats. Ils vous, vous en ramené en Libye? En Libye, ok. On nous envoie à la police. Ils nous ont donné les candidats et c'est là-bas, c'était ma première fois de fumer la cigarette et j'étais oublié parce qu'on m'a dit de fumer puisque fraîcheur est rentré J'étais obligé mon... de fumer et ils m'ont donné cigarette au risque que j'ai fumé. Non, pas mmh. eh, Excusez-moi. pas les migrants, Donc, on va en prendre pour dans les poches pour partir. Mmh. Donc j'ai fumé, c'était la première fois. Mmh. Donc quand on est sorti, on est resté là-bas quand il a commencé à me rétablir un peu. Chacun a commencé à se chercher à la police là. On peut ne pas te contrôler. Les policiers sont là. Tu peux marcher quand tu vas sortir du camp. Okay. Mais quand tu sors là, on sait que tu es quelqu'un. Tu es venu, faire quelque chose. On est sorti sans chaussures, habits déchirés. Oui. C'est souvent c'est les habits même que tu trouves là-bas. Tu soulèves, tu portes. Souvent pendant que les gens restent là-bas. Et, et, et, et vous sortez de là. Comment vous revenez encore tu vois Bon, quand je suis sorti de là, je voulais tenter encore. Ah bon hein Oui, parce que ça vous a pas suffi La première quand je suis sorti, je suis arrivé Là. au foyer, j'ai dit que je vais retourner au pays. Mais, uh -huh. tu ne peux pas retourner au pays. Aujourd'hui, si moi je suis assis et puis je parle, je remercie seulement que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Parce que, où je suis assis, quand je parle, même j'ai lâché des poules. Je ne suis pas sûr que moi, je peux revenir au pays. Je ne suis pas sûr. Sonia, arrête de me distraire. Non, je vais et, faire et et des comme, poules. Et comment, et comment euh, vous êtes revenu Le... D'abord le 14, le 13 avril. Il y a eu un problème comme aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Tunisie. Okay. Quand je parle, les gens disent que tu es âgé. Le, le 13 avril. Le 13 avril, non. Le 13 janvier mm -hmm. 2019. Pour les gens qui ont fait Tripoli, Grigadez, je ne peux pas contester ce que je suis en train de dire. Tu sais qu'on arrive dans les pays maghreb, nos premiers ennemis sont nos profs frères. Laissez-moi le temps de dire comment on vend les noix en Libye pour que les gens en à travers trace Dis, dis. on suppose que moi je suis en Libye on m'a vendu on m'a mis en prison je dois payer une somme pour qu'on me libère moi j'appelle Stony je dis ah oncle, on m'a vendu on me frappe je, on, veut me, on, veut, on veut que je paye oui. 600 000. pour qu'on me libère pardon il faut m'aider sinon ils vont me tuer Stony va dire mais on fait comment pour payer cet argent on t'envoie sur Ria ou bien Western ouais, Union Moneygram lui qui est en train de frapper, moi comme ça là, ils vont me dire non, non, non, non. non. On va te donner un numéro qui se trouve dans ton pays. Et puis Tony va faire dépôt orange monnaie dessus. Ou puis, non, il ne faut pas dire... Les, que les il, va, il va faire dépôt, il va faire oui. le transfert, le oui. transfert d'argent sur un numéro qui se trouve dans ton propre pays avant qu'on te libère. Lui qui vient te donner le numéro là, lui connaît les numéros de Côte d'Ivoire, c'est nos frères noirs qui viennent donner le numéro. C'est nos frères noirs qui donnent le numéro. Voilà comment trafic, C'est parce qu'on dit que les Arabes sont méchants, les Arabes sont ceci. Il faut qu'on explique la réalité. Et qui détient les prisons les plus graves? Ali Ghetto. Qui a Saba, Ali Ghetto qui a Ben Walid. Qui Ali, Ghetto, qui Ali Ghetto, c'est qui? Ali Ghetto, c'est notre propre noirs noir. Qui ah. préfèrent sa nationalité. Qui détient ces prisons, qui pour maltraiter lui-même ses propres frères noirs. Et qui nous vend. C'est nos frères noirs même qui nous vend. C'est nos frères noirs qui, qui ont pris les Arabes qui sont en Libye. Comment faire pour attraper les Noirs pour avoir l'argent? C'est eux qui nous les a appris et puis eux aussi ils sont rentrés dans la danse. Sinon, Ça veut dire qu'on a beaucoup de complices dans nos différents pays. Dans nos différents pays, on a beaucoup de complices, mais les gens refusent de parler la réalité. Quand ils viennent être là, ils mettent, ils jettent tout sur les Arabes. Le 13 janvier 2017, à Grigadez, quand tu arrives à Grigadez, il y a les secteurs, secteurs y a un secteur qu'on appelle Colombie. Il y a un arabe qui est parti acheter le poupou n'empou. Arrivé là-bas, il a dit le euh, le noir a dit le poupou n'empou coûte 30 dinars. En Libye, il y a deux façons de 50 dinars. Il y a un 50 dinars qu'on bouffe à Tripoli, on ne bouffe pas ça à Benghazi, dans la ville de Katafi. Et il y a un 50 dinars qu'on bouffe à Benghazi, on ne bouffe pas ça à Tripoli. Donc, si tu es dans le trafic, tu sais comment tu as fait sortir tes 50 dinars. Voilà que le gars s'est rendu là-bas pour acheter le Poupounapou. Il a enlevé un billet de 50 dinars. nous même nos frères noirs qui sont assis là, comme il a dit, drogue, là, c'est très, Tu dois lui remettre les 20 dinars. Dès qu'il a vu là, il dit non, que ce n'est pas 50, eh, 30 dinars, que c'est 50 dinars. Les Arabes n'aiment pas les gens qui ont debout. Zigzag là, c'est le problème chez eux, il faut être droit. Donc le gars voulait taper dessus sur la table, il voulait crier, crier. À Libye, tout le monde a pistolé. Le gars, il a mis sa main par derrière comme ça. Il y a, il y a un qui est assis là-bas, il avait Kalachnikov. Il n'a pas réfléchi, personne ne peut contester ce que je suis en train de dire ici. Parce que j'ai fait la Libye, ça m'a trouvé là-bas. Il n'a pas de réfléchir. Il a tiré en même temps sur. Il a rosé en même temps le gars. Mais les gens n'ont plus réfléchi. Ils n'ont plus réfléchi. D'accord. Les premiers qui sont revenus, les premiers policiers qui sont revenus là, les Noirs n'ont même pas. Ils ont fait front avec eux. Mais quand les gars sont revenus, ils sont venus à DCA. Je pense que. Okay. On, on, Donc là, là, on l'a compris. compris. Donc tu reviens à, à Abidjan. Euh, tu as dit grâce au président de la République, ils ont envoyé un avion pour vous chercher, c'est ça? Oui, oui, c'était le 13 avril. Donc, vous êtes revenu à Abidjan. Euh, et là, tu deviens blogueur. Oui, je suis revenu à Abidjan. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de venir à Abidjan. Mmh. Maintenant, quand je suis... Le 13 avril qu'on nous a rapatriés, j'étais là-bas, j'avais fait une vidéo même pour... Parce qu'il n'y a pas d'ambassade de Libye en Tunisie. Donc, de Côte d'Ivoire en... Euh, en Tunisie. Mmh. Et en Libye. en Libye. Donc, quand j'étais là-bas, j'ai dit, moi, il peut faire une vidéo mmh. pour qu'on envoie ça en Tunisie. Mmh. Parce que c'est là-bas, les papiers quittent. Pour à savoir que nous, on est ici, il y a un problème. Mmh. Donc les gens, même d'autres refusaient. Donc moi, je suis parti faire la vidéo. Ils ont envoyé. Et ils ont envoyé à qui des droits en Côte d'Ivoire ici si, Ils ont envoyé un avion pour nous. On nous a rapatriés le 13 avril 2017. Mmh. 2018. Et, qui... et 2017. 2017. Okay. Le 13 avril 2017. Okay. C'est ça, je suis arrivé dans mon pays natal. Mmh. Maintenant, ce qui m'a poussé à aller sur les réseaux sociaux, mmh. c'est que c'est vrai, quand on partait, on n'a pas dit au président qu'on voyage. Mmh. Mais quand on arrive là-bas, qu'il y a un problème, mmh. on fait comme s'il y avait un problème chez nous, au pays, ici, avant qu'on n'ait pas. Non. Même aujourd'hui, ce qui se passe en Tunisie, Mathieu, on a fait live, on dit, le président va... Il a envoyé les avions, Revenez au pays, on revient, on revient, on fait quoi Mais tu es en danger, il faut revenir. Donc, je suis revenu, on y a vu sur les médias, et puis les gens me demandaient, on dit, le gouvernement, l'État vous a donné 1 200 000. J'ai dit, non. Ce que l'État m'a donné, c'est beaucoup, mais ce n'est pas 1 200 000. Il faut qu'on explique réellement. C'est ça, j'ai fait une vidéo pour dire Monsieur le Président, les 1 200 000 Que les gens sont en train de parler de ça là Moi je n'ai pas réussi, ça ne faut pas ils vont mentir C'est vrai, quand j'ai parté, je vous ai pas dit Mais quand je suis revenu là, je suis en bonne santé Je travaille, sinon on nous a remis 32 000 francs CFA Avec un petit sac de riz de 5 kg Plus deux bidons d'eau De 33 centilitres, voilà ce que j'ai dit Et je ne savais pas que la vidéo allait prendre Et c'est comme ça que tu deviens, tu commences à faire des vidéos C'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos Pour parler des, des, de l'immigration. Et j'ai même dit dans mes premières vidéos, ma page a été signalée, mmh. ils sont supprimés ma page. J'ai dit dans ma première vidéo que dans mes premières vidéos que de la manière Libye est gâtée, tout le monde va partir se regrouper en Tunisie ou plus au Maroc. Et demain ça sera la même chose et puis ils vont changer de pays. D'accord. Et, et Saini, tu commences dans ça, tu, tu sensibilises sur l'immigration clandestine. Dans quel coup On passe au, au, au suivant chef d'accusation. Tu rentres dans les buzz, tu rentres dans des clashs, tu rentres dans des affaires, on va dire consacrées aux, aux blogueurs classiques. Tu sors un peu de ta ligne éditoriale. On t'a vu dans l'affaire DJ Congélateur. Tu, es parti, euh, tu as fait venir la maman des congélateurs à Abidjan. C'était quoi ton objectif en faisant ça Mon objectif la vidéo se trouve sur la page de manager confirmé quand ils sont arrivés chez moi à la maison. Tu sais, nous sommes venus tous sur Facebook, mais je, je constate qu'il y a des gens qui ne sont pas venus avec l'éducation qu'ils ont reçue chez les parents. Et puis quand je regarde, j'écoute des gens, je remarque qu'il y a plusieurs blogueurs qui n'ont pas été éduqués. Dieu me pardonne. Il y a un problème en deux ethnies, en deux, en deux personnes qui ont même même ethnie. Quel que soit le problème, tout le monde sait que c'est Manadja qui a fait venir congélateur à Abidjan. Aujourd'hui, si tout le monde connaît DJ Congélateur, si aujourd'hui ça va un peu chez DJ Congélateur, c'est Manadja qui l'a fait venir à Abidjan. Quand le problème a commencé, en ce moment, Manadja n'était pas invité sur la télé. C'est comme ça que je l'ai contacté et dit, envoie-moi le numéro de la maman de DJ Congélateur. Parce que là où ça s'en va, là, de la manière on voit les commentaires, ils vont détester son enfant. Et nous tous sommes censés. C'est Manadja qui te donne le, le nom de, de maman Si nous tous, si les gens commencent à détester l'enfant, l'enfant se retourne au village, ça sera encore deux charges sur si sa maman, la honte et puis l'état de l'enfant. Euh, Manadja, c'est votre ami. Manadja, mmh. manager n'est pas mon ami. Mais où est, où est toi ton problème dans cette affaire Mon problème dans, dans cette affaire, il s'agit d'un problème de d'Akan. Mmh. Mmh. Il s'agit d'un problème d'Akan. Voilà mon problème qui vient de Santa Fe. Et mois, puis. Toi, moi, tu n'as pas parlé de Il est agni. Je suis Il s'agit d'un problème à Caen. Et quand il y a un problème, il f... que tu vas voir que va venir étaler le problème de sa famille. D'accord. Donc, manager, manager le... te donne le numéro de la maman de congélateur. Tu l'appelles. Il me donne le numéro de la maman des congélateurs. J'appelle la maman des. Hey, j'appelle le moment de congélateur et puis je lui ai dit je suis Akan, je suis Agni tu es baoulé, je sais ce que je vais te dire on est sur Facebook tu es au village, tu ne sais pas ce qui se passe le problème qui est là, là tout le monde est en train de lapider l'enfant que tu dois faire tout ton possible pour appeler manager au village pour demander pardon à Manaja. Faut pas. la vieille dit même si elle gagne l'opportunité de venir à Abidjan, j'ai dit attends Actuellement, rien n'est encore signalé. Ils avaient enregistré l'émission sur la télé. Ils ont appelé la télé de ne pas publier. C'est mmh. ce qu'eux-mêmes ont dit. La télé ne ne pas publier. C'est dans ça, le soir, on a vu Manadja s'est mis en genoux devant l'enfant. Avant que Manadja va se mettre en genoux, moi-même, j'ai appelé Manadja. Il a dit, ah, c'est bon, c'est réglé, qu'on va faire un live. C'est ça, il l'a coupé. Puis après, il voit Manadja se mettre en genoux. Quelques temps après, il voit, on joue la vidéo de Manadja. Ça commence à prendre de l'ampleur. Les gens commencent à abandonner l'enfant. Voilà comment j'ai décidé de dire à la vieille maintenant. Il faut venir. Si tu passes sur le plateau, il faut demander pardon à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a dit que l'enfant est devenu ingrat. Mmh. Demande pardon à tout le monde mmh. pour sauver l'image de ton enfant. Pour sauver les deux. Est-ce que tu penses que ça a sauvé l'image de l'enfant ça, ça a sauvé l'image de l'enfant. Parce mmh. que quand la mère est passée... Ils ont su que tout le monde quand il lit les commentaires, ah la maman elle a été sage, la maman elle a été sage. Est-ce que c'est pas plutôt la maman est venue euh, prendre parti pour Manadja euh, et, et euh, je veux dire augmenter encore le nombre de détracteurs de Didier Congélateur? Parce que si tu as ta maman toi-même qui vient dire que oui mon enfant je l'ai confié à une personne et que il a ailleurs il a été détourné, bien évidemment les gens vont plus supporter Manadja que euh, que, que Congélateur donc. Comment est-ce que ça a bénéficié à congélateur, l'intervention de sa maman L'intervention de sa maman a bénéficié à congélateur parce qu'ils ont su qu'il y a un membre de sa famille qui a eu le courage de venir s'exprimer. Quelle que soit la colère des Ivoiriens, aujourd'hui, là où on s'en va, nous sommes sur trace. J'ai mm -hmm. même dit à Manadja, il y a des choses quand tu fais, il faut aller doucement. Mm -hmm. Les sorties que tu fais sur les réseaux sociaux, il faut aller doucement. Mm -hmm. Les choses qu'on te voit de faire, il faut aller doucement. Parce qu'on connaît la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Vu que sa maman est venue intervenir, mm -hmm. les gens ont commencé à dire merci, maman, merci, maman, merci, maman. Demain, les mêmes Ivarés qui t'ont mis au sommet mm -hmm. vont te laisser tomber si tu ne fais pas attention. Mm -hmm. Dans l'intervention de sa maman, là, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, même la douleur dans leur cœur, ils savent qu'il y a un membre de sa famille qui est venu parler. Qui est venu parler. Et, et, et on a vu une vidéo aussi d'elle aussi. Toi aussi, tu as fait, fait la vidéo depuis le village où elle a fait une autre vidéo. Je n'étais même pas au courant du de, de voyage de l'enfant, je n'étais même pas au courant près quand la vie est partie. Stony, je suis tellement chargé. Mon petit téléphone, c'est mon entreprise. Je décroche mes appels. Toi mais tu vois comment je suis arrivé. Avant de venir, si je suis resté en retard, je suis parti livrer les médicaments avant de venir. Parce que, hein. que la première des choses, c'est mon travail d'abord. Tu vends médicaments Je vends médicaments, c'est ma grand-mère qui me donne. Donc, non. Donc, quand la vie est quittée chez moi, elle est partie... Moi je suis assis et puis voilà il y a un numéro qui m'appelle. Ce n'est pas le numéro de la vie, donc j'ai mon. Excuse-moi, il y a beaucoup d'appels. Donc je vais oh. prendre quand même un appel. Oui, oui. Parce que c'est vrai, vrai qu'on n'a pas encore. Oui. Allô? Allô? Allô? Allô. Allô bon. Bon. Ah, allez, allô? bon. bonjour. Allô? Allô, allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien messieurs chez vous. Oui ça va. C'est quel nom s'il vous plaît? Monsieur Traoré Mohamed. M. Traoré Mohamed euh, oui. pour accuser ou pour euh, défendre? Bon là là d'abord euh, sais pas si c'est pour accuser ou pour défendre. Donc tantôt je vais le défendre euh, mais avant de le défendre je vais mettre quelques questions pour le poser. D'accord. Cédric ah, téléphone. Okay. D'accord. J'en profite juste pour vous rappeler quand même de garder le bon ton. D'accord merci. Merci. D'accord. Kamba, bonjour. Bonjour messieurs. D'accord, vraiment, demande d'abord, M. Stony quand c'est lui qui l'a lâché des poules, là, vous regardez quoi comme ça Ça, ça, ça c'est pour Stony ben, d'abord. Des... Regarde oui, je... l'achat des poules. <rire> <rire> <rire> quand c'est l'achat la des, des, des poules, tu t'entends regarder comme pour ça Pour voir si c'est sorti. Tu as vraiment vu, c'est sorti <rire> oh, oh, Bon, je n'ai pas trop vu. Il n'est pas, ah, ah. pas clair. <rire> ah, ok, d'accord, merci beaucoup. D'accord, M. C. de donc, vous avez beaucoup parlé, on a tous entendu. D'accord. Donc, maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est que, Aujourd'hui, on a des frères qui sont quittés, on a des amis qui sont quittés. On était tous ensemble ici à Abidjan, ici dans la galère. Et la plupart de, des amis aujourd'hui sont partis en France, en Italie, en Espagne, aller se chercher. Maintenant, de nos jours, aujourd'hui, on se parle là, la plupart d'entre eux, c'est que, d'abord, beaucoup ont, ont des taxis compteurs, des taxis compteurs, des taxis Warren au niveau d'Abidjan ici, il se passe bien. Nous-mêmes, on gère pour eux, ça se passe pas très bien. Donc, nous sommes en construction de maisons, les deuxièmes maisons maison au village est ce que vous pensez de ça Aye. nous qui sommes ici quand nous, on voit ça là est ce que ça nous donne l'envie de partir aussi les russes ou bien ça nous dit vraiment qu'on doit rester ici encore mais c'est maintenant que je comprends ta question Merci. Mmh. c'est maintenant que je... je vais répondre ta question sagement il veut dire que les tu gens qui mieux. sont là-bas s'en sortent mieux et investissent mmh. au pays okay. que ceux qui sont restés ici laisse je vais lui répondre Mm -hmm. Frère, je suis sur les réseaux sociaux D'après vous, je suis star, je ne suis pas star Frère, je vends Garba Frère, dans mon quartier Je, je, je vois immeuble R 4 Qui appartient à un vendeur de Garba Drôme. Un vendeur de Garba Frère, écoute-moi très bien De même manière que tu parles Aoussa du Niger vient dans ton propre pays à crédit Je te parle et puis je confirme Et quand il arrive ici Il arrive à s'installer j'ai poussé au trop parce qu'il y a un Aoussa qui m'a dit « Si tu pousses au trop, tu vas gagner l'argent. »« Va au grand marché d'Abobo, lorsqu'on m'a rapatrié. » J'ai poussé au j'ai gagné 12 000 francs par jour. Tu sais, écoute-moi très bien. Quand dis, ils disent qu'ils sont partis, ils ont deux taxis, ils ont trois taxis, ils ont quatre taxis. Il y a des personnes qui sont partis et qui n'ont rien réalisé au pays. Et il y a des personnes qui sont restées ici en Côte d'Ivoire, ils ont vu les frères partir et puis les frères reviennent, là, ils dorment dans les, dans les, comment on appelle, ceux qu'on loupe à jour, on appelle, comment, Une, dans, résidence les résidences, dans les résidences meublées. Mm -hmm. Tu comprends, Toute choses là, c'est les calculs, c'est <coughs> la stratégie. Est-ce que tu comprends Moi, je tiens à dire aux gens qu'on ne va pas à l'aventure pour chercher l'argent, on va à l'aventure pour être sage. Quand il dit il est parti, il envoie l'argent. Les benguis sont sur ma page, ils m'écoutent. Un Bengis qui vient construire au pays, c'est qu'il a pris crédit. Rares sont des personnes qui viennent construire. On fait live et même témoigne. Il ah, y a une Bengis ici, elle Elle ancienne Bengis. Oui oui, elle est ancienne Bengis. Not, not, not, notre notre notre Bengis. Je vais je vais résumer un peu la réponse pour te donner vite. <rire> Mais avant de résumer, on va on a quand même euh, la pub à passer et juste après. Tu vas va... continuer parce que voilà, parce qu'on doit on doit, on doit investir. C'est l'argent des Bengis là aussi. Où vous, où où donne tu donnes douze mille on m'appelle au téléphone, on me dit où tu es. Mais arrêtez de mentir au téléphone. Non, non, non, attendez, attendez. C'est pas moi qui ai créé affaire de cuire dans le pays là. Il y a déjà gagné mon propre maison. Ils mm -hmm. ont déjà cherché mon propre maison, mm -hmm. mon propre tassoie, il ils bien, mm -hmm. ils mangent bien. Il y a congélateur il mm -hmm. y a frigolation. Non, non, non, il y avait, non, il ne pas encore. Ah, avait, mais, mais, en quel mais moment avait, tu te couches Non, non, non, il y avait envie de le voir. Après, après, après il voilà, y, y avait 98. envie de le voir. Il me soudise que quoi Si il me un bonjour. Voilà. j'ai réponds. Oui, ah, mais, vois, attends, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais, mais les c'est une grande langue. Oui, mais bon. après, on ne va pas parler d'une émission en français, en baoulé. Ce n'est ah, tu tu pas une nouvelle oui. donc. Euh... Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Digbo Cravate.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 On m'appelle au téléphone, on me dit où tu es. Mais arrêtez de mentir au téléphone. Non non non attardez, non attardez. Attardez. non non les... avez... moi qui ai non non non non non non non non non non non non non gars, ont Chercher mon propre maison, uh -huh. mon propre tassoir, il dort bien, uh -huh. il mangeait bien, il y a congélateur uh -huh. il y a frigolation. Non, non, non, il y avait, non, il m'a pas encore ah, En moment il y tu te couches Non, non, non, il y avait envie de le voir. Après, voilà, vois, voilà, il y avait 98. envie de le voir, il me que quoi Si il me un bonjour. Voilà. Je réponds. Oui, mais, oh, mais en vois. baoulé, on ne comprend pas, cher ami.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 sur la page Trascote d'Ivoire. Appuisez, lèvez-vous. Hmm. On m'appelle au téléphone. On me dit où tu es. Mais arrêtez de mentir, t'es l'esprit. Non, c'est mieux. Yeah, yeah, non, non, non. non attendez, attendez. Non. non, vous êtes le... avez... C'est pas moi qui ai créé affaire de cuit dans le pays-là. Il y a des mon ma propre maison. Ils mm -hmm. ont des haches, chercher mon ma propre maison. Rien n'est jamais, jamais déclaré totalement classé dans Accusé, levez-vous. Accusé, levez-vous. Accusé, levez-vous levez levez sur Trace FM. bien, monsieur l'accusé avant de continuer je crois que la greffière a un petit à dit oui, ben justement par rapport à la question que posait l'auditeur en disant que la plupart des gens qui, qui construisaient ici étaient des gens qui, qui étaient à, à l'extérieur euh, moi je voudrais enfin, je, je lui aurais répondu que est-ce que ces gens là disent la réalité de ce qu'ils vivent en France en tout cas moi je vais parler pour la France parce que c'est ce que je connais euh, la plupart de nos frères et sœurs qui vivent en France et qui viennent construire ici ne vivent pas dans des bonnes conditions et ne vont jamais venir vous dire qu'ils vivent dans, dans de mauvaises conditions. Moi très souvent on me dit pourquoi t'as pas construit quand, euh, quand t'étais là-bas Mais j'ai pas construit parce que j'étais occupée aussi à avoir une vie saine là-bas, à avoir une vie de famille correcte et que ça coûte énormément d'argent et que je pouvais pas forcément me permettre de, de, de venir euh, construire ou dépenser de l'argent n'importe comment et c'est ce que beaucoup font. C'est-à-dire que pour beaucoup ils vivent dans des foyers, ils vont jamais vous le dire ils vivent à 6 dans une toute petite chambre qui fait à peine 10 mètres carrés. Euh, ils sont entassés. Euh, ils vendent, euh, ils vendent euh, du maïs, euh, des brochettes en bas d'un bâtiment ou à une gare. D'accord Ils ont un petit boulot à côté. Pour la plupart, c'est des ménages. Et quand ils viennent ici, ils, ils se, se jouent la grande vie. Ils ont trop réussi et tout. Non, c'est faux. C'est faux. Rares sont ceux qui peuvent réellement se permettre de venir construire au fruit de leur travail et en ayant une vie décente. En Europe, c'est faux. Et tous ces gens-là, comme il l'a dit tout à l'heure, tous ceux qui, qui font ça, pour la plupart, ils prennent des crédits. Donc, ils remboursent. Voilà. Donc, je voulais préciser ça à l'auditeur qui a appelé juste avant et qui disait « Alors, je comprends que oui, ça fasse rêver des gens, mais c'est qu'à un moment, justement, ceux qui sont, qui sont à l'extérieur ou qui sont venus de l'extérieur, ayez la décence de dire la vérité euh, à vos frères et sœurs quand vous venez ici. Arrêtez de faire comme si euh, la vie était trop facile. Vous êtes en vacances, c'est bien, mais dites-leur la vérité. D'accord, on va prendre un... un, un oui, j'en profite un pour rappeler le numéro oui. 27 225 08 200, 27 225 08 200, pour appeler ou défendre Séni Krangba. Oh, allô Il faut de la radio, je vous allô, en supplie. Allô, allô, allô Allô Allô Allô Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est quel nom s'il vous plaît C'est Marie -Laubay. Maître Marie-Laure Bailly, euh, c'est pour accuser ou oui. défendre. Je vais défendre Sony. Ah, défendre, Sony. défendre Sony. Défends Sony. D'accord. On vous écoute. Oui. On vous écoute, madame. Non, vraiment, ce qu'il a dit, vraiment, il ne faut pas bien écouter ce monsieur-là. Qui dit que le monsieur qui dit les, les, les, les Européens ont construit en Côte d'Ivoire, c'est faux. Comment il j'ai la même chose qu'il a expliqué? En Libye. Moi, j'étais en Libye, il y ça. C'est en 2018. C'est la même chose. Parce que quand on écoute tous les gens qui sont en France là-bas, parce que beaucoup de gens dans le. Pourquoi on va regarder tout ça là On travaille encore du bois et on va, va enrichir encore du bois. Parce que quand vous écoutez les gens là, les gens mettent dans l'eau. Beaucoup d'hommes mettent dans l'eau. ne passe pas bien. Hein. On n'entend pas. On pas. Ah, vraiment, c'est oh. dommage. Oh, voilà, est, en résumé, elle, elle, elle est elle, encore en, lui. en résumé, elle dit qu'elle est encore là. Elle est revenue. <rire> <encore lui. rire> <Elle rire> dit... de... Je vous assure que je suis débordé. Il y a trop de coups de fil. Ouais, allô ouais. Oui, allô, encore. Allô Oui, bonjour. Oui, encore toujours, M. Traoré. Je ne sais pas pourquoi la ligne s'est coupée tout à l'heure. Oui, ça ah, s'est coupé. coupé oui, c'est vous. C'est vous voilà, qui avez moi Mmh. Voilà. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, Donc, pour terminer maintenant, euh, Oui. Je veux dire que j'appelais pour le défendre, voilà, mais c'était cette petite partie-là qui me dérangeait un peu. Mais c'est du quelqu'un que je suis beaucoup, voilà, et surtout, je sais pas, c'était pendant quelle période tu partageais les poulet euh, aux femmes, là. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, que Dieu nous aide tous. Mais souvent, nous, Dieu sait que dans la vie, il faut risquer, c'est vrai, non? Mais, mais, mais, mais, Monsieur ce, ce, ce écoutez-moi très oui. bien. Mm -hmm. Ce que je voulais terminer, puis on a coupé. C'est que mm -hmm. si tu n'as pas confiance en toi-même, mm -hmm. tu vas jamais réussir. Je mm -hmm. te ça aujourd'hui, même dans ton pays, même dans ton pays. Parce même que moi-même, moi, les gens m'ont mm -hmm. découragé quand je voulais faire chant des maniocs. Mm -hmm. Tu comprends un peu. Pourtant, ceux qui m'ont découragé, ça soit au quartier, c'est à checker, ils mangent. Donc, si tu veux réussir là. Il y a beaucoup mm -hmm. de choses que tu dois supprimer dans ta vie. C'est moi ça. qui te dis ça. Merci beaucoup. Ça. Merci. Donc, il faut être courageux vraiment pour, pour, pour réussir. C'est ça, non? Oui, oui, oui, oui c'est ça. Mais le fait même d'aller monter, même ton partout pour traverser la mer, c'est y deux fois. Et c'est plus courageux que ça. Il y a quelqu'un qui monte sur le patron. Il a la mort pas... devant lui. Il a du courageux, on n'a pas dit bête. C'est pas un courage qu'il faut encourager. J'ai l'impression que tu veux partir. Mais moi, je n'en dis qu'on vient pas. Mais le Non, pro... non même si on parle... Mais il y a moi qui là prévenu. Voilà. Même si on voit la réalité de la vie. C'est ce qui met le noir en retard. Tu n'as jamais vu Jésus-Christ. Tu n'as jamais vu prophète Mohamed. Mais, mais tu crois en lui. Mais lui qui est parti et puis il est venu, il dit, voilà tel danger qui se passe. C'est parce qu'il est noir. Il est comme toi. Donc tu ne crois pas en moi. Mais pas... Euh... Non, mais, mais c'est ni toi-même. Tu es parti. Oui. Mais avant, là les gens disaient, il ne faut papa, pas partir. Mais les appels, peut tu es parti quand même. Personne, a dit. Je ah, dis, personne connaît, ne m'a dit. Ça, connaît, personne ah, ne oui. m'a dit. Il y a Et les gens qui ont parlé dernier Ils avant que le, oui. le procureur continue. Allô Le procureur oui. compte moi. Allô le, euh, <rire> Allô, bonjour. <rire> bonjour. Euh, quel nom, s'il vous plaît Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, c'est oui? pour accuser ou défendre Pour défendre le Gamba. On vous écoute. Si vous avez un poste radio, coupez-le, s'il vous plaît, parce que j'entends des échos derrière. D'accord. OK. Euh, Aujourd'hui, j'ai pris le temps d'écouter vraiment l'histoire de ce jeune frère. Oui. Euh, je retiens que il, il a beaucoup vécu. Il a beaucoup vécu. Je, je suis souvent sur cette vidéo, sur Facebook. Euh, je vois la, la, la sagesse en lui, la sagesse habitant en lui. Je comprends maintenant pourquoi il, il a cette sagesse-là. Parce que c'est quelqu'un qui a il, vécu. Il a ni. il a ni à côté de ça. Il a ni. Voilà. Il, il, il, il, il a OK. Donc, euh, il est venu en Côte d'Ivoire, son moral ne s'est pas cassé, il, il, il a commencé à faire son champ de manioc, il, il, il vend garba, il, il, il fait la cordonnerie. Bon, c'est un jeune. Il vend médical. En Côte d'Ivoire, on dit quand, euh, quand un poussin serait coq, quand tu vois, tu sais. Oui. Bon, mmh. C'est jeune, jeune, ah, un jeune qui va réussir. Il Tu vas devenir coq, là Vraiment. Il va il a pas le suivre. Il est un bâton et puis. Mon frère, mon frère, continue dans ta lancer. C'est ni, continue dans ta lancée. Merci. Continue, car notre soutien. Merci. Et on somme. Merci, Merci beaucoup. Merci à vous. C'est voilà, un, un, un tout oui, dernier, oui. les gars. Allô, allô, allô. Coupez votre poste radio s'il vous plaît. Ah, allô. Coupez le poste radio s'il vous plaît. Ok. Mm. Oui, allô. Oui, allô. On oui. vous écoute. C'est quel oui, nom, c'est oui, vous? Plaît? Oui, euh, C'est M. Drasuba, Je vous appelle Darsouba. De la de oui. France. Vous vous appelez oh. de la France. Pour ça, c'est un très bon oh. oh. témoignage qui va nous arranger. Yeah. Alors, ok. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire? En fait, moi je voulais, je voulais défendre un peu en série Kanga. Oui. Et puis, je ne sais pas si c'est la bréfière ou quoi là. Oui. Qui a dit voilà, qu'il a dit que je ne suis pas trop d'accord. Alima, je suis au téléphone, s'il te plaît. Mm -hmm. En fait, voilà. Vous et dites, Alima, elle s'est calmée. Vous dites, Alima, elle n'est ouais. <rire> pas trop d'accord avec toi. Alima, elle est pas trop d'accord avec toi. Alima, d'accord avec toi. Ah, ah. Hein. Ah, en fait, ben, euh, la madame, elle, elle disait qu'il y a qu'il y a des gens qui vivent au, au foyer. Bah ben, moi, je suis pas d'accord. Ceux qui vivent au foyer là. sont les Maliens qui vivent au foyer. Non, les ivoiriens qui vivent au, au, au foyer. On oh, ne sont pas les ivoiriens qui vivent en, en, au, au foyer ici. Ici en France ici, les ivoiriens vivent chez eux même en en, en France ici. On ne vit pas au foyer. On n'a pas de foyer ici. D'accord. Mmh. La... Wow. Les Maliens construisent mais... chez eux, hein. Excusez-moi, la question que je peux bah, vous poser, bah... La question okay, que okay. je vais vous poser, est-ce okay. que, est vous... que, est que vous ça fait combien de temps que vous êtes là-bas? Moi, moi, depuis 2014 j'ai D'accord, moi je vais poser une question. Vous êtes. Vous, vous avez construit ici en Côte d'Ivoire. Bah, bah bah oui, bah oui, bah oui. D'accord. Pour vous, est ce ah ouais, qu'il hein. faut forcément aller en Europe pour pouvoir réaliser ses rêves ici dans son <rire> pays? Pas forcément. Si étant en Côte d'Ivoire que tu n'arrives pas à, à t'en sortir, vaut mieux, vaut mieux, à vaut mieux aller chercher à Payer. Yeah. Si tu si, ne si, t'en sors pas là-bas, ce n'est pas, pas obligé que tu dois rester forcément chez toi. Même oui, les Français même, like je, je, je viens, food. je viens. Mmh. Oui, je viens. Même les Français même qui vivent en France ici, là c'est pas tout le monde qui s'en sort ici. Mais par contre, il y a il y a d'autres qui quittent. Chez eux, puis ils viennent s'en sortir ici. D'accord. Maintenant, est-ce que vous encouragez le fait qu'on dise, par exemple, les gens meurent sur la Méditerranée, mais est-ce que Non, encouragez... non, non, non. Ça, quand même, ça, quand même, ça, quand même, je n'encourage pas. Mais voilà, oh, c'est la, même... la question que je vais vous poser, c'est comment vous êtes arrivé en France comment bah, bah j'ai pris, si avez... bah, bah, pris un visa pour venir. Voilà on... J'ai pris un visa. Voilà. Donc vous êtes parti, vous êtes parti dans, dans les règles. C'est Voilà, c'est différent de partir dans les règles et de faire les choses dans les règles et d'arriver clandestinement dans un pays. Parce que quand vous dites oui. qu'il n'y a pas d'Ivoirien dans des dans, dans foyers, c'est pas vrai, il y a toutes les nationalités dans les foyers. Non, non, non, non c'est pas vrai. Regardez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez je vais aller jusqu'au bout. Bon, attendez, je vais aller au bout. Attendez. En fait, je vais, ah, ouais, vais préciser quelque chose. Parce que donc, là, je vois qu'il y a plein de gens qui pensent que euh, je passe ma vie à m'amuser. J'ai travaillé pendant 4 ans dans un service euh, qui, qui s'occupait des personnes sans-abri. J'étais mmh. voilà, dans la police, j'ai fait une partie mmh. de, de, de, de sûreté. Voilà, euh, mmh. j'étais en compagnie d'intervention mmh. et ensuite j'ai été dans un service qui s'occupe des personnes sans abri. Excusez moi, mmh. mais la plupart des des, des, des, des gens qu'on voit dehors, c'est pas des Maliens. Mmh. C'est pas juste des Maliens, c'est pas juste euh, des Sénégalais, c'est pas juste des Ivoiriens. Je, et je ne parle pas d'une euh, d'une nationalité en particulier. Je parle de n'importe ah. quel migrant. Je parle de n'importe okay. quel, migra quel migrant de n'importe quel migrant qui part sciemment okay. prendre la mer. Mmh. Voilà okay. pour arriver dans un ah, pays. Après. Si aujourd'hui vous êtes bien, que vous pouvez construire, etc. On entend un bébé. Je ouais. suppose que vous êtes en couple, etc. Je j'expose je, bah oui, bah des situations. Oui. Non mais voilà, mais j'expose des situations qu'on ne vient pas raconter oui. à nos frères ici. Ouais. Je ne parle pas pour celui qui réussit sa vie, comme de la même façon qu'il y a des ivoiriens ici qui réussissent très bien leur vie, ils vont pas prendre le risque ouais. d'aller prendre la mer. Oui, il y, ça y en a combien qui je arrivent je au pays. Donc voilà, et il y en a oui. combien qui arrivent au pays et qui vont, di et qui vont dire à, à leurs frères que non, quand je suis en France, c'est difficile d'aller jusqu'au bout du mois sans être à découvert Oui, si, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On vend du ça à quelqu'un d'autre parce qu'il y a du monde. Oui, mais il y a quelqu'un qui disait, posait la question c'est parce que tu n'es pas arrivé en France ou en Europe que tu parles comme ça Que si tu étais arrivé est-ce que vous allez avoir le même point de vue Mais si. Ce que, il y a des personnes, il y a un Ivoirien qui est en Europe là-bas, il s'appelle Frazao, qui fait vidéo pour dire même si quelqu'un a tué sa propre mère, il ne va pas accepter que cette personne n'a pas su l'eau. Quand tu arrives même, tu les parles là. Ils vont dire, toi même tu es là-bas, tu fais quoi Quand tu reviens, tu les parles là. Ils te disent non que c'est parce que tu es maudit, c'est à quoi ils sont à rapatrier. Même il y a d'autres qui me disent, tu n'es pas béni par tes deux parents. Comme s'ils connaissent ce qui se passe dans ma famille. Mmh. Est-ce que vous comprenez mmh. Je tiens à préciser que moi, j'ai pris la décision de venir au pays. Raison plaquée, sur monter dans vol de rapatriement. On était nombreux. Ahmed perd ben son âme. Ahmed est décédé. Sa 20e, même sa maman m'a appelé. Ahmed et moi, c'est moi, je l'ai accompagné. Il dit, pas papa, je l'ai accompagné à la porte, et puis il est sorti pour aller prendre bateau encore. Mais chaque personne, il faut calculer comment tu vis dans ton pays. D'accord. D'accord. En tout cas, franchement, euh, on, va, on va, conclure. Oui. On va conclure. On n'a euh, ah pas ouais. pu débattre. Mmh. Euh, des, Une heure, des, ça des passe vite. Troisième chef d'accusation. Oui. Euh, bah, je pense que c'est pas. De ouais. toute façon, voilà. j'ai l'impression que voilà. j'ai l'impression que les gens sont n'ont hein pas forcément. On peut on veut envie de dix minutes. Hein oui. On veut nous accorder 10 minutes. Vous avez la Je pense que euh, l'histoire de notre, euh, notre accusé a plus accroché, mm -hmm. mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas le condamner. <rire> voilà. C'est pour autant que je ne vais pas le condamner. Maintenant, si euh, euh, le procureur a quelque chose à dire avant, avant de conclure. Euh, moi, moi, ce que j'ai je, je, je, je à dire, c'est qu'en en fait, Seni, il, il s'est fait connaître grâce à cette histoire de migration, immigration clandestine et les gens l'écoutent euh, surtout qu'il a participé beaucoup dans la sensibilisation euh, mais euh, je veux qu'il reste focus aussi sur ce combat là c'est vrai que souvent faut pas trop s'éparpiller parce que quand tu t'en fais euh, lolo beauté pour dire c'est ta chérie revenez ici, on ne va plus te prendre trop au sérieux quand tu vas parler d'affaires, d'immigration clandestine. Pour parler de genre de sujet, il faut rester toujours crédible, il ne faut pas rentrer dans des buzz, euh, voilà, tout ça, pour se faire connaître et puis après, revenir dire tu veux sensibiliser les gens alors qu'on dit, tu veux te faire voir. Voilà, donc moi, mon, mon réquisitoire, c'est ça, c'est qu'il se concentre sur la mission qu'il a envoyée sur les réseaux sociaux puisque, apparemment, il ne vit pas de ça, il travaille, il vend ses médicaments et autres, donc, voilà, d'essayer de, de, de se concentrer dessus. D'accord. Euh, Madame la greffière. Bah, je pense que tout le monde a, a déjà un petit peu mon avis, mais euh, mais moi, je, on est, enfin, je ne suis personne en tout cas pour pour euh, savoir s'il dit la vérité pas la vérité. J'ai pas été en Libye, je peux parler que de ce que je connais. Et il euh, y a un truc que je trouve euh, assez triste chez nous, c'est qu'on est beaucoup dans le matu vu. On est beaucoup dans le matu vu. Là quand j'entendais le monsieur parler, euh, on est on arrive en Europe. On doit forcément dire à tout le monde que non, mais ça va pour moi. Euh, non mais tout va bien. Mais non. Mais non, la vérité, c'est pas vrai. La vérité, c'est pas vrai. Vous voulez savoir là où il y a le plus d'Ivoiriens à Paris, c'est à, à Château d'eau, et c'est que des gars qui sont là en train de dire Mademoiselle, tu veux te coiffer C'est que des racoleurs. Parce qu'ils n'ont pas de papier, parce qu'ils peuvent pas travailler, parce qu'ils sont dans la dans, dans, dans la galère. Et même moi, en étant française, excusez-moi, mais la fin du mois, elle est compliquée. Les gars, arrêtez de faire comme si la France, l'Europe, genre c'est un Eldorado où on vivait trop bien. C'est pas vrai. On galère en France. On galère. Donc, de temps en temps, il faudrait savoir dire aussi, la galère, elle est peut-être mieux chez nous. C'est peut-être plus facile de de d'essayer de s'en sortir chez nous d'abord. Comme l'a fait notre Voilà. C'est vrai qu'on galère aussi ici. J'enlève pas le fait qu'ici aussi, ça soit compliqué. Mais chaque pays a ses difficultés. Bien sûr. Donc déjà, essayons de s'en sortir réellement Chez soi, avant de vouloir Absolument penser que ça sera mieux ailleurs Non, c'est pas vrai, ça sera pas forcément mieux Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'ailleurs De français qui reviennent qui reviennent au pays Sinon je serais pas là, si c'était <rire> tellement bien Merci. Non mais c'est vrai, ma c'était si, tellement bien Madame, la ma <rire> Et, et j'aime beaucoup les gens qui viennent me dire Ma chérie, tu mens, tu mens, tu mens la laisse, laisse, ah, laisse, tomber, laisse tomber, il m'énerve Mais ouais. un point, vous ne pas imaginer. Tu as quelque chose à dire Terminé bah, texte, bah, bah, là, il en... peut pas parler. Ah, d'accord, monsieur. Voilà. <rire> monsieur l'accusé, vous êtes condamné à faire une vidéo de sensibilisation chaque semaine pendant un mois. Aïe. Comme une de vidéo chaque une semaine. Vidéo une vidéo par semaine. par semaine. Pendant un mois. Mm -hmm. Une vidéo de sensibilisation avec à l'appui des images. Pour décourager mmh. ou encourager les jeunes à rester, mais les décourager à quitter le pays par la nage et aller dans les autres pays dans les règles. Sur un mois. Pendant un mois. Jusqu'en fin mars. Le verdict est tombé. Mesdames mmh. et messieurs, c'était accusé. Levez-vous. Nous vous disons merci. Merci à la greffière. Ben, pas de quoi. Merci à mon procureur. Euh, merci, monsieur le juge. Toujours bien prêt. <rire> On se retrouve samedi prochain pour euh, un, un, nouveau nou procès. un nouveau procès. Merci et bon, bon week-end week à tous. Bon week-end, merci beaucoup. Vous avez suivi. Accusé, levez-vous.